Yo les gens c'est Sony, on se pour Noël, compagnie du petit Vipis, comment vas-tu VIP Ah très bien les amis, voilà, on est... un petit blind toast Bah y'a plusieurs thèmes, c'est fini déjà. Attends le souvenir, euh... Attends, attends, attends, y a un qui... Ah non, c'est bon. Ça dure 10 minutes. Et voilà, c'est fait, voilà, pareil. Plusieurs catégories du coup, hein, on commence tout de suite, Fish, on commence tout de suite. je suis déjà ça à quel c'est laquelle? Fifi, D3 Allez, c'est rien, je connais pas. Bon, allez, vas-y, Fifi. Gena... Je dirais Naruto au hasard pour je m'y connais pas. Eh bah, ben non, j'ai suis déjà à quel moi Ah, il arrache quitte le gamin. Je connais pas, je connais pas des notes. C'est la base, c'est la base. Mario T'es là T'es là Attends, je le mute. Tu t'as déjà regardé trop de animés là, donc tu dois en connaître. Allo Euh Ogili Cafard j'ai regardé bon, il... euh... je dirais gravité fine mais je suis sans tu vois Parce que je ne connaissais pas ni Ogili Cafard ni ni l'autre hein, ni Gumball hein, fou, hein. Oh, oh, oh, par contre on est désolé que l'autre c'est pas c'est fou oh <rire> Je oh, ne jamais regardé Ah bah, non, là subi. ils ont pu nous mettre la cage des papels quand même Non, bah, il était sur la bras-là Ah Ah Ok, ça c'est quoi, Feviche Tu la connais Fébiche Euh, c'est pas l'oie l'homme Oui, euh, oui. Ah, Attends, elle est comme un coup, je suis désolé parce qu'il y a quoi qu'on casse à ce qu'il rejoint Oh Je non, non, non, sais que je suis rentré au hasard dans un truc en plus Minecraft Attends. Tu sais ce que je vais faire, hein on va mettre la privé. Tiens, voilà, on va une rejoindra plus, plus. J'ai mis la à 3, donc ça va. Ouais du coup les gars, désolé. Oh. C'est Minecraft et Roblox, il a pas de musique Fallout 76 j'ai jamais connu mais c'est Minecraft là. <rire> ouais, c'est Minecraft, c'est assuré d'être Minecraft. Oui. <rire> Roblox, il a jamais eu de musique en fait. Ah ouais. À part sur l'entend pas Oh, tes fils Non, c'est Féviche Non, non, non, non, non, non, a pas non, sache. non, non, non, ah, oui. non, Okay, je Par contre Bob Lepon, j'ai l'impression ah oui. qu'on peut pas le faire bien sur le jeu Parce enfin, que si tu sais, c'est plusieurs fois qu'on a mais Bob Lepon, j'ai pas bien représenté pas. tu vois Ah ouais ça c'est... Là euh... j'ai tout risque Attends, Undertale, ah non c'est Undertale C'est Megalovania, ça je connais c'est Megalovania ah oui. je, je vois Euclid mais... moi ça tu connais lui Oh là, je connais pas ce chanteur. Cette chanteuse, mon petit Fifi Je connais pas. Bon, je, vais te dire, je, je peux te dire c'est à qui Fufis Ouais. C'est Bad Guy. Voilà. Ok. Ouais, attends. Bon, je pas un qu ah, qui de prendre ma carte. Ah j'ai bien joué. Bah voilà, Fifi tu peux prendre ta carte. La du coup Bah ouais. Elle dit musique ça a été vite. Du coup les gens j'espère que vous avez aimé ce petit blind test qui a duré même pas 5 minutes. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Et à nous abonner les à la notifications de, fiches, de, et de et n'oubliez pas le petit ça code créateur Swinney off de la boutique Exactement. de Fortnite Et du coup bah Fifish, t'as autre chose à dire ou pas Bah ben non pas plus hein. Bah alors Fifi. voilà. Ciao ciao les gens